ça va être une bonne expérience. Tu vas arriver au bout de ton truc où tu vas dire wow « Wow Ah ouais Ah, je l'ai fait !» La peur disparaît à partir du moment où tu t'es mis en action quand tu as commencé quelque chose. Tant qu'on n'est pas dans l'action, on est dans la peur, on est dans les projections de ce qui pourrait se passer. Quand tu dis euh, toujours plus de vie dans la même vie, bah c'est très bien résumé, c'est vraiment mmh. ça en fait. Ben, c'est un petit peu comme si je t'explique comment faire euh, une omelette et que je t'ai donné la recette, tu as les ingrédients, tu sais ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin pour le faire, et je te revois euh, 15 jours après, je te dis alors, cette omelette, elle est comment c'est cool ou quoi? Je voulais être sûr d'éviter de risquer de trouver une excuse bidon euh, pour ne pas le faire. Parce que c'est vrai qu'honnêtement, je te raconte pas des bobards, je flippais un peu d'aller casser la glace pour me mettre dans l'eau. Ouais, ouais c'est des difficultés qu'on a tous dans le quotidien, j'imagine, que ce soit au boulot par exemple, des situations à pas de crise, mais de, de, de difficultés avec un collègue ou avec un supérieur hiérarchique, ou par exemple. Euh, une sorte de, je sais pas, des petits conflits avec euh, ta famille, avec son conjoint, avec éventuellement tes enfants. Euh... Et tu me dis, ouais, mais écoute, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, euh, comment te dire, euh, j'en sais rien. Et là, je serais surpris, tu vois, je dis, comment ça, t'en sais rien Oui, en fait, je sais pas, parce que j'ai pas osé casser les œufs. Bah, pourquoi t'as pas cassé les œufs Attends, euh, j'hallucine T'as pas cassé les œufs. Pourquoi t'as pas cassé les œufs tu me connais déjà, tu sais que je suis un peu euh, des fois un peu timbré. Je cherche des trucs euh, pour euh, aussi pour me tester, puisque moi je partage la régulation émotionnelle, mais je partage surtout finalement comment faire pour vivre plus de vie, être de plus en plus à l'aise en toutes circonstances, en faisant des trucs qui nous posent problème, qui nous dérangent, qui nous font flipper. Tu te faire souffrir, que tu vas anticiper avec de la crainte, que tu vas vivre dans la résistance et après que tu vas ruminer pendant des heures. Est-ce que j'ose pas. Bah, euh, attends, attends, attends, attends, comment ça, t'oses pas euh, T'oses pas casser des œufs Je t'expliquais, quoi, ce qui va se passer, tu les casses, après tu les remues, bref, tu les remues, tu les fouettes, tu les mélanges, tu vois. Et là, je dis, mais attends, bon, ok, d'accord, t'as pas cassé les œufs, mais alors, euh, euh, comment ça Pourquoi Je veux dire, tu vas pas arriver à faire une omelette si tu casses pas les œufs. Hein euh, D'ailleurs, fais l'essai, hein <rire> si jamais t'as un doute là-dessus. Et là, tu vas me. Je te dis, quand je te dis, mais non, attends, attends, attends, euh, qu'est-ce qui t'empêche de les casser ces œufs Alors, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer Et là, tu me réponds, bah attends, ça va cailler grave là-dedans. Euh, parler d'un mal-être, c'est un peu énorme, mais. Justement, je sais pas ce qui va se passer. Et. Et du coup, je veux pas prendre le risque. Je veux pas prendre le risque parce que je sais pas ce qui va se passer au moment où je vais les casser ces œufs. Et tu vois, tu as beau me dire que ça va tout bien. Moi. Je voudrais être sûr qu'il ne va rien arriver de grave parce que là j'aurais plus de contrôle là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que les personnes qui y participent se mettent à casser les œufs. Et qu'est-ce qui se passe quand on casse les œufs Bah du coup on peut avancer et on peut commencer à se rapprocher de ce qu'il faut pour faire une omelette. Alors, on s'en fout de l'omelette, en l'occurrence. Je te prends cet exemple parce que c'est celui qui m'est venu à l'esprit. <rire> Je sais pas s'il est excellent, mais moi, il me fait bien marrer. C'est tout. Tu vas dire, attends, et autres, il est zinzin, machin. Tu vois, vivre l'instant présent ou faire le lâcher prise, je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as déjà essayé. Et si tu as déjà essayé, tu t'es peut-être aperçu que c'est pas mal théorique, que dans la vraie vie, c'est pas si simple que ça, de se dire « Attends, j'ai lâché prise, c'est une chose, de le vivre, c'en est une autre. » En gros, pour parler un peu crûment, je me prends moins la tête. Quand tu te lances dans un projet qui te fout la trouille et où tu as peur de quelque chose en particulier, euh, tu vas, à mon avis, à peu près sûr, toi aussi, découvrir des nouvelles choses en route qui vont te faire peur en cours de route, mais une fois que tu seras dans l'action, de toute façon, tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Tu te mets juste en mode recherche de solutions, recherche de solutions, recherche de solutions, il n'y a rien qui doit t'arrêter, tu es inarrêtable. J'enseigne quelque chose que j'ai trouvé, qui, que l'on qualifie, parce que ce n'est pas que moi qui le dis, de révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on utilise la voix sensorielle pour réguler des blocages, des trucs, des peurs, des réactions que l'on a qui nous prennent en otage en fait, on est bloqué dedans. Mais une clé, c'est de te dire quand tu démarres une séance que tu ne veux rien, tu n'en attends rien, tu ne cherches pas un résultat et tu n'as pas besoin de croire à ce que je te raconte ou à ce que te racontent les personnes qui te parlent de la régulation émotionnelle ou d'autres techniques, peu importe. Pareil, quand tu vas encadrer, accompagner quelqu'un, c'est important aussi pour la optimiser les chances, je dirais, qu'il se passe quelque chose, que la personne en face n'ait pas l'impression qu'elle doit arriver à faire quelque chose. Sinon elle va se foutre la pression. Donc ça, c'est une des astuces, tu vois, que je partage aussi avec les gens, et c'est comme ça d'ailleurs que je les trouve toutes ces astuces petit à petit, à force de partager, tester, d'avoir les feedbacks, de regarder, c'est avec les membres, et merci à vous d'ailleurs, qui être dans la formation, plus spécifiquement dans la formation VSP Pro, parce que dans la formation VSP Pro, c'est là qu'on a des échanges, c'est là qu'il y a un groupe dans lequel on échange, c'est là qu'il y a les coachings communs, c'est là qu'il y a les échanges qu'on a en one-on-one, -on -one, etc., etc. Donc, dans ce groupe, il y a beaucoup d'autres choses évidemment à apprendre. Euh, qui te permettent d'aller toujours plus loin, plus loin, et surtout d'aller dans des endroits où tu n'avais même aucune idée au départ. Et c'est vraiment ce qui ressort de beaucoup de membres de la formation, c'est qu'ils ont ils ont régulé, ils ont découvert des choses qu'ils n'étaient pas venus chercher. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, le pouce j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur le pouce j'aime pas. Et si vous avez des trucs à dire, vous les mettez sous la vidéo. À très bientôt, salut Tu as dit au revoir Au revoir